Bonjour, je suis Clara Feder. En octobre dernier, j'ai réalisé la première performance du mur de la tentation à Marseille. Des centaines de Marseillais ont prouvé que, oui, ils pouvaient ne pas gratter le ticket de loterie que nous leur offrions, et donc résister à la tentation. Il y a un mois, le projet a été sélectionné par la Cutler Contemporary Art Fair à New York. Cette fois-ci, le soutien dont j'ai besoin pour réaliser le mur sur place, c'est vous. Pour y arriver, c'est simple. Vous jetez un coup d'œil à la vidéo qui est en dessous, là, et qui raconte bien ce qui se passe autour du mur de la tentation. Comme ça, vous faites votre idée. Ensuite, ben, vous essayez d'en parler un maximum autour de vous. Et vous cliquez. Vous cliquez. Don't forget to click. Alors, à vous de jouer et Merci.